Moins en moins de Chinois font leur devoir d'enfant. L'économie les pousse à travailler loin et à abandonner leurs parents à leur sort. Dans ce parc de Pékin où ils se retrouvent pour chanter leur nostalgie, certains se sont fait une raison. On doit comprendre les enfants, ils sont très occupés, c'est normal qu'ils n'aient pas le temps de venir nous voir. En 2050, un Chinois sur quatre aura plus de 65 ans. Combien d'entre eux seront-ils délaissés